Il n'y a pas LM. Il y a Pirate. Yaloui, c'est moins. Ouais, ouais, je sais pas. c'est quand même moins fort quand il n'y a pas euh, Murloc et LM, mais je pense que c'est quand même viable. Jandis, pour le coup, t'es beaucoup trop dépendant des petits tokens terre. Hein. Tu les as pas, c'est horrible. En vrai, je ne sais pas si dans cette méta, il pourrait pas réamener les petits murlocs de 1, comme avant. Vol'jin, euh, j'aime pas trop. Vol'jin, j'aime pas trop. Ça. Je pense que le Captain Pike est mieux si jamais sur. Euh... Si jamais dans la taverne 2, je trouve l'éclaireur le... patient. Ou une Quen. Ou une Quen. Ah le problème de c'est qu'il n'y a pas Bourbissa qui est quand même une carte cool avec le perso et il n'y a pas les lemmes bleus quoi Après il y a les chats, il y a quand même quelques trucs qui vont générer des pièces, évidemment l'éclaireur patient, il n'y a... Y a pas Muroson malheureusement Bon, c'est polyvalent, ça peut quand même tout jouer. C'est juste qu'on démarre à 40 sans pouvoir airwick quoi. Bon, au début il est relativement faible. Ne le dites pas aux autres, mais que vous ok. C'est cool on a la quen. La quen elle est quand même intéressante. On nous permet de garder la 4-2 et de bien tenir dans la tempo. On va prendre le chauffard. La est souvent la est rien de ici, vu qu'il a qu'une seule 1. On va juste prendre la gemme du chauffard et on aura 3 gemmes et on verra ce qu'on fera avec. Mais voilà, là ça change tout, vous hein, voyez. Le fait d'avoir gardé le Capitaine. Parce que Forban c'est mieux T1, mais il y a des setups même s'ils sont rares ça, ça impacte quand même pas mal la partie. Il y a des setups où on a besoin enfin où c'est un prend renfort de l'avoir quoi par rapport au forban. Vous êtes toujours dans la course. C'est rigolo mais il prend son petit life hein. Ah ça c'est cool On bah, va up je crois Les chats c'est bien On oh, va bah, up et on va bourriner les, les gemmes sur le chauffard, je crois. En fait, c'est sympa parce qu'on arrive à être taverne 3 avec un board qui est vraiment pas dégueu, avec de l'économie réalisée. C'est-à-dire qu'au prochain tour, on aura quand même deux pièces en plus. Plus potentiellement les chats qu'on peut revendre pour gagner de l'économie. Donc euh, là, on, est vraiment, on a vraiment un départ qui est intéressant. Mais ce départ-là, finalement, il, est, il existe vraiment parce qu'on a eu ce... On a fait cet achat du T1 qui finalement impacte tout le reste. Après on a eu de la chance sur le tour 3, mais. Cette chance, on l'a parce qu'on a fait le T1 quoi. Vous êtes toujours dans la course. Aïe Bon ça tient, hein. ça tient quand t'as un taverne 2, hein. après il a euh, un éclaireur sur le board, en général t'as toujours un board faible quand t'as éclaireur sur le board. Mais... Super, voir. wow. Que tout se passe bien ah ça se passe super là Bob. Mousse ou tranche Bauge Bah mousse ça fait des pièces. Je crois que je vais up, c'est hyper risqué mais franchement je crois que je vais re-up, je vais lui proposer, Ah non, ben, il a peut-être up maintenant lui, non sur le tour, ah ouais si, non il remarque qu'il peut re-up, je crois que je vais lui reproposer un up, un poil vénère mais j'ai beaucoup de pièces au prochain tour, ça ça tue quand même quelques cartes, là j'ai vendu 1, 2, 3, j'ai vendu 3 cartes. Ouais c'est pas mal hein Bon par contre on va pas re up derrière hein. ça c'est un play euh, bronze bronze 8 Là on va tempo un peu en 4 Salut Valdred hello hello Comment vas-tu Bah très bien pour ma part J'espère que toi aussi avec plaisir de te voir Une remontée encore possible ça change toute la partie enfin cette partie là <rire> ah zut ça ça va ah non ah trop dommage franchement il y avait une égalité à faire hein. vraiment ça c'est super L'hydre avec ça, je pense que je vais prendre l'hydre quand même. Ça marche bien quand même. Avec ça. En vrai il y a des combos rigolotes quand même C'est juste que les gemmes on va quand même les mettre sur chauffard tant pis pour l'hydra. L'hydra elle sera bien si on trouve à euh, game plus tard ou des conneries. Bon on a pas mal de pièces au prochain tour, notre board il est quand même intéressant. Chaque gemme ça donne de la stat là, de la stat là. Le board est pas mauvais. Sans être incroyable, on est que, que au tour 6. Hein. Et, on com et on commence à générer des pièces. Faut juste pas se prendre une grosse tartine, genre 12 ou 15. Je pense qu'on est devant là. Bah, L'hydre en vrai, elle est pas si mal. On va faire des petits picous. Ouf. Et lui, hein? Eh, il tient la baraque ce garçon, hein. mine de rien. Hein. On vo ne voit rien, mais c'est un taverne 1, ah, il est 4-7. Hein. C'est une des plus grosses cartes de mon board, presque. Ok, bon. Elise est vraiment une très bonne carte. Après, est-ce qu'on veut genre double prophète captain Un peu énervé. On l'élise. Ça, c'est bien. a le Capitaine. Je crois que je vais virer leader, mais ça m'ennuie. On veut un géomancien, je crois pas. crois qu'on la vire, cette hydre. On va prendre ça et ça. On oh va bah euh, plutôt la boule, hein, je pense. Il y a sûrement plus de chances qu'on garde la boule plutôt que lui maintenant. Prochain tour, on va. On a pas mal vendu, c'est intéressant. Prochain tour, on va up, roll. Euh, on a le tri... la carte d'Elise. Donc ça nous permettra d'aller chercher à taverne 6. Et je pense, euh, en général, avec Galewix, on veut des compos achats revente, achat revente. Donc euh, j Uran, j'aime bien avec les Ancêtres. Ça marche assez bien, je trouve. Uran, c'est vraiment redevenu viable dans la méta. Avec les quêtes, c'est un poil faiblard, je trouve, mais... Dans la méta actuelle, je trouve ça très intéressant. Cinq ouais, 5 gold en plus, c'est pas mal. Ok, ça c'est cool. Je fais d'abord ça, je prends l'info. Greta. Avec les pirates, c'est cool. Hein. Celui-ci ne me plaisait pas non plus. Tenez, voilà une pièce pour le dérangement. Ok nice Ça devrait être ok Il n'y a qu'un taunt. va faire un, un gros massacre Là en tempo Bah l'idée c'est J'ai ultra tempo avec Hydre Parce que mon objectif C'est d'aller euh, D'aller choper euh, L'ardeur Et pour l'ardeur Il faut tenir quoi Donc là c'est bien On arrive à tenir Merci l'hydre Je vais taper Gol la boule Ouais Clairement après, l'idée c'est plutôt pour l'ardeur, mais. Mais ça peut, ça peut. Dans une ménagerie par exemple, ça peut être intéressant. La question c'est est-ce qu'on veut des, ch des choses comme ça Ça me un poil fatigué comme play. Ça par contre, c'est fort. Peu reup presque. Ah, oh, c'est un poil risqué. Je peux la vendre maintenant? Théotard, c'est pas mal dans la compo. Théotard, hein. c'est cool. Hein. Bon, on bah va sûrement Théotard. Finalement. Après, euh, parce qu'on a Hydre. Théotard, Hydre, ça marche bien. Il faut pas chercher euh, l'ardeur, si on trouve pas l'ardeur on trouve pas l'ardeur. L'homme T qui fait le café. <rire> <rire> J'avoue. L'homme t qui fait le café. Euh... Ouais ça suffira. Ça veut dire qu'on va garder duo ça et ça. Ce qui m'ennuie, c'est que. On garde des cartes qui n'ont pas de. de boubou divin, mais.. Ça reste loin d'être mauvais. on va faire un up quand même, on est vraiment bien dans cette game Je pense qu'on doit être ambitieux vous vous bien. Et voilà qui oh, Je fais d'abord un roll Ça oh, c'est strong une sacrée armée que vous formez, là. Oh, Je peux le virer En fait si je trouve Atissa, je peux peut-être partir en Atissa ouais. Je pense qu'on va partir en Atissa C'est au tard qui dégage. Dans ce cas-là, ça, ça dégage. Ça, c'est d'abord jouer. Un cadeau pour Asra. Un cadeau pour Asra. Je sais, je sais, Allez-y, engagez une de ces recrues. Moi, ça va faire de gros dégâts. choisi Ouais, ça marche. Ça marche quand même bien. L'expérience, ça marche quand même assez bien. Ouais, je préfère jouer ça que l'homme après. Euh... Parce que même l'hydre, elle rentre. Aussi de prendre... Là, l'idée, c'est de prendre en considération l'hydre dans un premier temps. L'hydre, c'est notre carte la plus importante. Donc, quel que soit notre compo, on va essayer de faire une compo qui marche sur l'hydre. Qui marche avec l'hydre. On aurait pu continuer à roll, essayer de choper l'ardeur. Mais en fait, l'ardeur hydre, ça marche pas des masses. Même si l'ardeur seule, ça marche. Mais un seul l'ardeur doré, ça fait pas combo infini. On a même pas de piggy et tout. Donc là, l'idée, c'est de se dire Je peux jouer avec Théotard. Je sais qu'avec hydre, ce sera très bien. Mais je peux aussi jouer avec Atissa. Parce qu'avec Atissa, hydre marche bien également. Parce que je peux, je peux choper le, le dompteur de bélier. Et en fait mettre mes stats sur Hydre, elle va garder les stats et elle va prendre également les sorcelleries. Donc Hydre en général dans une compo euh, Atissa ça marche pas mal aussi. Donc euh, je pense que Théotard c'est quelque chose de très fort mais plus facile à mettre en place. Alors qu'Atissa c'est très fort mais plus compliqué à mettre en place. Là j'ai la possibilité d'aller sur quelque chose de plus compliqué. En général quelque chose de plus compliqué va être plus fort. Typiquement je prends l'exemple de la compo Lardeur. La compo Lardeur c'est la plus difficile à mettre en place. Mais en termes de puissance, c'est la plus forte. Après, il n'y a pas un énorme gap entre Théotard et Atissa, mais je pense qu'il y en a quand même un peu. Donc là, 30 PV avec ce pouvoir, je vais. Si je veux être ambitieux, il faut aller plutôt sur celle-là. Même si elle demande, entre guillemets, une transition. Hein. En vrai, Bran peut être pas mal. Ah il y a Myrminia, Myrmidon, qui a une grosse créa quand même. Après là, j'ai vraiment rien à virer. Enfin, quoi, je peux virer lui. Non, je vais. c'est cool, égale cool ça Quoi qu'on a Ce n'est pas le plus fort, mais il donnera tout. Okay. Voyons si vous parvenez à rester en tête. Ça monte vite, hein. Ouais l'hydra elle fait trop le taf, hein. Boum. Salut, euh, le GP Solari j'ai perdu malheureusement en demi-finale. La demi c'est pas très très bien passée. Cette semaine je fais plein de tournois euh, Marvel Snap pour ceux qui veulent. Mardi, jeudi, samedi soir. on le vire avant. Pour bon, ça il y a un espèce de pattern hein, qu'il faut respecter pour optimiser les stats. Toujours avant de booster jeter les nagas hein, pour éviter de prendre un plus deux sur un truc qu'on va jeter. On le Prendra, ça, ça fait des pièces. C'est peut lui qui fera toute la différence. Les d'abord, si jamais j'en trouve un autre. En vrai, euh, je crois que j'aime bien la boule dans ce spot. Oh, c'est pas mal, mais je pense c'est un peu tard, non alors je vais faire ça. Non, oh, c'est le play, hein. c'est ça. Là, je mets tout dessus. Un peu comme avec euh, le perso, la Voljin. Et comme ça, on garde les stats. Ah. le goût de la débit. Je vais les garder pour plus tard. Vous êtes en tête. Le truc c'est quest ce qu'on vire quoi. L'idée c'était de virer. Après on peut virer. Euh... Ouais, mais la Greta elle est grosse. C'est dur de virer une carte là. On est un peu bloqué. Après on est bloqué mais avec une compo de taré. Ouais. Nice. Lui il fallait le tuer. Il était gros. Ouais lui c'est important à détruire. C'est des compo. Vous voyez Théotard. Bah typiquement ce que je disais. La compo Théotard. En plus elle est belle sa au tarin hein. avec l'hydre. au tarin contre compo Naga on gagne. On est un poil devant mais ça se joue à rien. Comme quoi vous voyez la théorie là ici elle, je suis content parce que elle a du sens. Les joues des morts vivants je pense que Red c'est pas la carte du, du siècle contre morts vivants. On a 30, hein. Il faut vraiment pas oublier le pouvoir, hein. Si on peut stacker un maximum de pièces, on le fait. Chaque stat est, est bonne à prendre. Une de recrues. Ah, ça bah, Elle revient de hein, toute façon, hein. toujours. Hein. Là. Là... Là ou alors il va... Ouais, sûrement là quand même. Head first ou pas Il sait qu'on a Hydre Il y a 6 tours on avait Hydre déjà. Je crois qu'il sait qu'on a Hydre, on va la décaler, non euh... Peut-être on met ça devant. Tout ça, Into Hydre. Devant avec Galewix, mais sinon il te bat. Bah ouais, mais tu considères l'ensemble, le package. Là, l'idée c'est que pourquoi je suis parti sur euh, Naga Parce que j'avais Galewix et que j'étais à 30 et que j'avais ce truc là. Sinon, si je joue un autre perso, même à 30, il est possible que je reste sur Théotard. Parce que là, avec les Uran, je peux acheter n'importe quel Uran et j'ai beaucoup de cartes à acheter. Même si avec Téotard t'as quand même beaucoup de cartes à acheter Ouais c'est bien là l'Hydra elle peut faire un vrai euh, Un vrai A chaque fois elle va sur les extrêmes c'est dingue ça On est quand même large devant hein. Bon il y a de la stat hein le jeune homme Et là on a vraiment bien homogénéisé le board Donc chaque attaque ça fait On fait des trades à chaque hit quoi on a l'étal. Vamos. Bon, C'est cool. On a fait deux top 1 à la suite. Deux, un et un. Ah, superbe. Superbe, superbe.